Pour insérer une image, nous commençons par ajouter une nouvelle diapo, je vais mettre une mise en page avec juste un titre et du contenu et je clique sur image. Il faut alors aller la rechercher dans l'ordinateur. Voilà. Je vais en prendre une comme ceci. Euh, souvent on peut avoir besoin de déplacer l'image donc pour ceci nous maintenons un clic gauche sur l'image et nous relâchons lorsque cela nous convient et également le redimensionnement d'image est assez commun pour ceci nous faisons un clic droit sur l'image position et taille nous vérifions bien que conserver le ratio est coché et alors nous pouvons changer la taille de l'image et le fait que cela conserve le ratio, il n'y aura pas de déformation d'image.